Je suis Audrey Giquel, je vis au Choulan, un habitat participatif au nord de Lyon, depuis 2012. Je suis également accompagnatrice de groupe depuis 2018 et je suis auteure du livre « Les clés de l'habitat participatif » aux éditions Yves-Michel. J'ai créé une conférence gesticulée pour partager mes ingrédients de réussite d'un habitat participatif. La raison d'être, c'est l'étoile de berger pour le groupe, c'est vers là où on va, c'est l'objectif. Ça permet de donner une direction au collectif. Moi ça m'arrive de donner des formations aux chulant sauf qu'en fait, dans notre raison d'être, c'est bien dit qu'on est un lieu de vie. Donc on, on accepte en fait, qu'il y ait des bruits d'enfants, des bruits de pas au-dessus, qu'il y ait de la vie en fait autour de nous. Et ça n'est pas à mes cohabitants de s'adapter au fait que je fasse une formation. Donc, voilà. Alors qu'est-ce qu'une conférence gesticulée C'est une conférence spéciale qui associe des savoirs froids, c'est-à-dire des informations, des connaissances scientifiques, avec des savoirs chauds des retours d'expérience, des anecdotes. Euh, il y a également des temps d'échange avec le public, des interactions et euh, des images, des illustrations qui aident le public à s'approprier les informations. C'est pas moi qui ai inventé ces étapes du nous, c'est un psychologue dans les années 65 qui s'appelle Bruce Tuckman, qui a modélisé ces différentes étapes. C'est un groupe de 2 trois personnes, si possible que vous ne connaissez pas, et puis vous allez euh, ensemble réfléchir à qu'est-ce qui aide à construire cette confiance au sein du groupe, qu'est-ce qui permet de nourrir le nous. Donc, faire des choses ensemble. Faire des choses ensemble, ouais. et puis aussi des, Faire des célébrations, <rire> des événements. Le rire, quand on arrive à rire ensemble, je ne sais pas si ça vous a déjà fait cet effet-là, mais quand on rit avec quelqu'un, on a le sentiment d'avoir un, un petit filament entre les cœurs. En donnant cette conférence, je souhaite partager ma joie et mon enthousiasme à vivre en habitat participatif, mais sans se voiler la face sur toutes les difficultés qu'il y a à créer un tel projet, et ensuite lors du vivre ensemble. Petit, euh, petit contrôle surprise. On va refaire Ensemble le tabouret. C'était quoi déjà ça La raison d'être. Le nous. Et là. Ça marche. Bravo.